Guten Morgen alle Juden. Ich spreche heute über den Mishnah Rabbono de Hamelin, Stringe, ben David, ben Fortuna, Mazalfritna, Etvora Bat Esther, und Shimon ben Eliu und Kokka, und Amram Yonah ben Khanas. Wir setzen uns diese Woche in die nächste Tude des Micha, konnte es seitene ewigen. Unsere Studien sind heilig für euch. Req Dalet, Mishnah Chet. Lo Mishnah très courte, mais qui nous fait, qui continue à nous faire découvrir toutes les conditions de l'actua. Le principe général de nos Mishnayot là qu'on qu parle en ce moment, euh, jusqu'à la fin du périple d'ailleurs, ouais, ça va être sur les différents engagements du mari qu'il doit écrire dans l'actua. S'il oublie de les écrire dans l'actua, est-ce qu'il est imposé quand même de les assumer ou pas Et la réponse, elle est que oui pour tous les cas qu'on va voir. Soit un mari qui enregistre se marie avec une femme. Il s'engage qu'en cas de divorce ou de décès, il devra lui laisser une certaine somme. Une somme minimale et peut-être un plus s'il veut si le rajouter. À part ça, il devra veiller à ce que les filles qu'il va voir seront nourries jusqu'à leur mariage. Il s'engage à part ça que les garçons, ils hériteront les biens que la femme leur a fait rentrer. Et il doit s'engager que si la femme est malade. Et si ça reste pendant la captivité, il devra la soigner, il devra, truquer, il devra la nourrir, il devra la vêtir. Même s'il si disparaît de la circulation, il devra quand même, on prendra de ses biens pour qu'elle puisse aller avoir un vêtement au moins à l'approche des fêtes. Et toutes sortes d'engagements que le mari s'engage de faire. C'est un, un gros contrat de ce mari, d'accord Il a des engagements. Le mari, tu les tenaïk, tout va, ça s'appelle les conditions de la Il faut, Maintenant, la, la première de notre Michel est que ce qui se passe si, il n'écrit pas. Il a oublié d'écrire cette clause. Ils ont écrit, ils ont recopié la gueule, le sofa, il n'a pas écrit. Ils savaient pas il ne savait pas qu'il fallait l'écrire. Donc ils ne sont pas engagés, en théorie. Comme je vous avais dit, si je m'engage dans un contrat à vous donner 5, euh, on a parlé à l'oral que je vais vous donner 5 choses, après quand on vient à rédiger le contrat, je ne vous écris que 4 choses et on fait l'acquisition, on vous me donner l'argent, je ne vous dois pas la cinquième chose. On a, ce on a écrit, on a écrit. D'accord Selon ce principe, ça devrait être la même chose dans la Qtubha, mais ce n'est pas comme ça, parce que Rabbi m'a instauré qu'une Qtubha, elle doit inclure tout ça, et toute personne qui se marie, il est imposée par toutes ces choses-là, même s'il n'y a pas eu de C'est celle qui alors la Mishnah maintenant l'enseigne, il ne lui, lui a pas écrit. Du, du coup, c'est le principe en fait de tous les Mishnah, on aurait pu résumer ça en, en deux secondes, en disant, tout ce qu'il fallait être écrit dans l'Aktuva, s'il ne l'a pas écrit, il est quand même engagé de le faire. Seulement, vous ne savez pas ce qu'il a écrit dans l'Aktuva, donc c'est l'occasion de vous faire découvrir ce qu'il a écrit dans l'Aktuva. Du coup, la Mishnah me dit, im tishtavai il ne lui a pas écrit dans l'Aktuva que si tu seras prise en captivité, c'est pour ça qu'il a le dit du, c'est du, hitpael. Oh. Au en direct, en, et, et, et, comme vous connaissez, la mise de Pidion, Chououim, Racheter les chavouilles, d'accord Mais les chauvet, c'est c'est le, prendre en captivité. Donc il lui dit, si tu te fais prendre en captivité, je te rachèterai, je te... je, te, je paierai la rançon. Et je me remarierai je te reprendrai en tant que femme, tu resteras avec, un, chez moi en, en femme ou Ayanet, et pour la femme, comme celui qui se marié avec une cohenète, il ne doit pas écrire comme ça, mais il devrait écrire, c'est une femme qui se marie avec un Kohen, il devrait écrire juste je devrais te rapporter dans le quartier. Mais plus pour se marier, on va expliquer pourquoi. D'abord, même s'il a oublié d'écrire cette phrase, Chayav, il a imposé de le faire à sa femme parce que parce que c'est une condition imposée par le Bet Din qui a été décrétée par les Khachamim, qu'on est tous, toute personne mariée, a le devoir de faire de tenir ses engagements, même si ça n'a pas, ça, ça pas explicité, par décret d'autres famille. D'accord Maintenant, on explique un petit peu mieux le principe. Il y a quand même un petit dig pour mieux comprendre comment ça se passe. C'est assez fréquent apparemment à l'époque, les rançons, de prendre, de kidnapper quelqu'un et de demander une rançon. Il y a une marque dans la gamara jusqu'à quel prix que Jusqu'au prix de la femme, ou même s'il demande une fortune, et combien de fois Imaginez qu'ils ont, ont trouvé la banque, ils ont pris la femme de routine. Tous les lundis et les jeudis, ils la reprennent, le mari, il doit payer encore une fois le prix. Est-ce qu'il y a une limite ou il n'y a pas de limite à ça D'accord C'est une marque locale sur Zanagmara, pour la lacha, je crois que c'est retenu juste une seule fois, jusqu'au prix de la femme au marché des esclaves. Et pas plus, pour ne pas que ça devienne après la, la folie qu'on va qu'il kidnapper toutes les femmes pour demander l'argent de mariage. D'accord Il y a eu l'histoire en France avec le... Le gars du loto qui avait gagné le loto, et puis ils ont kidnappé sa femme, et le mec qui est parti il veut se faire prendre en photo de partout, ils ont kidnappé sa femme, il leur a fait savoir qu'il était très content, il voulait s'en débarrasser plus content. Ça c'est pour la blague, c'est réel. Mais en tout cas, il y avait, donc je reviens maintenant sur l'histoire, là ils ont pris la rançon, donc le mari il a engagé il s'est engagé dans la touba de payer une rançon. De payer la rançon. Sur ça maintenant il faut faire une petite différence entre une bat israël ou une Kohenet. cest une femme d'Israël ou une femme de Cohen parce qu'un Cohen, vous savez bien, on avait appris déjà dans le Pérec, Richon plutôt, que si, Chéni, euh, Richon, que si une femme même qui se fait violer, alors une femme qui se fait violer, elle reste permise à son mari, parce qu'elle a pas été consentante, mais pour les Kohanim, les pauvres, une femme de Cohen qui se fait violer, le mari ne peut plus rester avec elle. Mais pire que ça, ça on avait appris dans le Pérec cette fois-ci, même si elle a juste été prise en captivité, mais qu'il y a eu un moment où on l'a perdu de vue, Selon le cas, on craint que les que les, les comment dire, les, les, les. brigands qui l'ont prise, que si déjà ils ont peut-être aussi abusé d'elle. Et même si elle nous jure par le Shem shem qu'elle n'a pas été touchée, qu'elle n'a pas été souillée, malgré tout le mari ne peut plus vivre avec elle. On avait vu une histoire très triste avec un Tana, qui avait pris sa femme qui était euh, pendant la destruction du Roshalaï. La femme, elle a, elle a perdu de lui pendant. Non, pire que ça, lui, il pouvait même pas témoigner pour sa femme caractéristique est, est ah, du coup, il n'avait a, il a plus, plus, plus le droit de vivre avec elle, d'accord, parce que c'était un Cohen. Et, et voilà, donc du coup, le, la formulation, si on se marie, si on est Cohen ou si on est Israël, la formulation, elle va changer. Pour un Israël, on va lui dire, je m'engage que si toutefois, elle est prise en captivité, je la rachèterai, je la, je, je la, jusqu'à la ramener à moi qu'on continue à revivre en tant que marié. Pour le Cohen, il ne peut pas écrire cette formule parce qu'il n'aura plus le droit de rester marié avec elle. Donc il devra écrire quoi Il devra, je te rachèterai, et pour te faire revenir au pays, mais sans qu'il puisse se remarier avec elle, parce qu'il sera obligé de le divorcer, le pauvre, d'accord C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux termes, qu'il doit l'écrire, à une femme normale, imtishtavaya, si tu veux prendre en chivia, en, en captivité, Afrikinar je te rachèterai, je te libérerai, veodvinachlindo, je me marierai avec toi, et je, te, je resterai marié avec toi. Je t'installerai en tant que femme chez moi, plutôt, c'est les termes exacts, ou bien Kohenet, mais si c'est une Kohenet, une femme de Cohen, il devra juste l'écrire « Adérynech Limdinater Je te rapporterai à ton pays, mais il ne pourra plus, il ne peut pas l'écrire qu'il va rester avec elle, parce qu'il va rester avec elle, d'accord Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de S'il vous ça.